Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve donc sur le bateau du Disney Dream en compagnie ah. de.. <rire> ouais, <c 'est... rire> allez on recommence La spontanéité. <rire> Hello la Pixie Army, j'espère <rire> Non mais le fail était le début de la vidéo quoi Attends En plus je déteste refaire 20 fois la même intro parce que je dis n'importe quoi Hello la Pixie Army J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est à bord du Disney <rire> J'allais redire fantaisie Magique Magique, magique, magique. <rire> Ok. Hello la Pixie Army J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est à bord du Disney Magique Qui est le bateau de la Disney Cruise Line Qui fait donc 4 étapes Donc là on est au premier jour à Miami On va également faire Key West, Nassau et Castaway Cay Castaway Cay pour ceux qui ne connaissent pas C'est euh, L'île privée de Disney et je suis en compagnie de Walt, mais pas que. Coucou! Salut <rire> la pizza! Alors c'est Elisa de DLP Polémique. Euh, on est partis toutes les deux. À ah, la base c'était pas du tout prévu en plus. Non. C'est vraiment fait comme ça à la dernière minute. Et oui, mais c'est magique et c'est pour ça qu'on est sur le Disney. <rire> <magique>. <rire> donc j'ai oublié le nom. 5 fois au moins. <rire> et donc là on vient de faire un tour euh, du bateau, enfin un tour, euh, un micro tour. Un micro tour, mais bon, on va continuer de visiter. Euh... Voilà, c'est ça, eux. et euh, on vous emmène avec nous. Ça, c'est la vue du coup qu'on a sur le bateau. Donc là, on est à Miami encore. Et là, c'est toute l'intégralité du ponton. C'est trop bien les ascenseurs transparents. il veut plus Oh, gaspé. J'ai eu peur. J'ai cru que le truc s'arrêtait à 7 en fait. Deck 9. <rire> Sérieusement Deck 10. <rire> Vive ta vie de youtubeuse quand tu veux faire un plan super stylé de l'ascenseur qui monte et que déjà ça bloque à tous les étages et qu'en plus de ça à la fin on se retrouve avec un plan des rideaux, on adore donc là on est au dernier étage, à l'avant dernier étage du bateau et on va pouvoir voir les là. donc là je suis en train de découvrir le 11ème étage donc le tout en haut du bateau avec vous la Pixie Army puisqu'on n'est pas encore monté regardez moi cette vue de Miami c'est assez ouf c'est magnifique franchement et donc comme vous pouvez le voir, là on a un premier toboggan. Donc là c'est l'espace pour adultes. Je voulais également vous raconter un truc, la Pixie Army, puisqu'il s'est passé un truc qui n'arrive qu'à moi. Encore et toujours les galères de Tata Pixie, chapitre 11, scène 23. On a réservé un tour euh, de Key West, donc qui est une petite île euh, au large des Bahamas. Pour faire un multi tour euh, qui nous permettait donc de faire euh, le tour de la ville en une heure, une heure et demie. Il faut savoir que le tour a été annulé et en fait la seule personne qui a eu des billets dans sa chambre de confirmation c'est moi. Donc coup de bol que je me retrouve pas toute seule au final parce que si j'avais été toute seule je me serais pointée et je me serais perçue qu'en fait il n'y avait rien du tout. <rire> donc là sur cet écran comme vous pouvez le voir il y a des choses qui sont projetées. C'est plutôt mignon. Je pense que c'est un avant-goût de tout ce qui nous attend dans les prochains soirs au niveau des spectacles etc. Au-dessus c'est encore un toboggan que je ne ferai pas, mais assez impressionnant quand même avec juste ici la piscine une piscine qui pour le coup est complètement vide cette fois-ci je pense que c'est l'espace des enfants ici je suis en place pour le premier spectacle c'est le spectacle d'ouverture de la Dix-Light avec Mickey et amis que j'ai hâte de voir personnellement Regardez le spectacle de Cendrillon qui était franchement une très bonne surprise pour être honnête toi comme moi on misait pas vraiment trop là dessus hein, de base euh, il faut savoir que les spectacles qu'on voit ici sont des spectacles uniques en leur genre on ne les voit que euh, sur les Disney Cruise Line et on n'a pas le droit ni de prendre des photos ni de filmer donc du coup c'est ce qui explique qu'on n'a pas d'image et c'est bien pris mais on a toutes les deux beaucoup aimé le show Oui, c'est une très bonne surprise. J'ai aimé que ce soit une création originale, euh, complètement imaginée. Il y a des musiques qui sont créées exprès, des costumes, des décors. C'est vraiment euh, une expérience à part entière. C'est comme une attraction en fait. C'est vraiment euh, très qualitatif et on reconnaît bien là la, la patte Disney. Je suis assez d'accord avec ça. Alors au niveau de l'histoire, en fait, c'est euh, Lady Trimen qui fait appel à Franco qui est euh, son. Sa... La son parrain la bonne fille C'est difficile à, à ouais. traduire C'est Fairy Godfather Ouais non c'est Wicked Godfather Non Je sais plus <rire> Enfin bref c'est une fée méchante Voilà c'est ça En <rire> Résumé C'est le scénario de Cendrillon 3 Je sais que tu l'as pas vu Mais euh, par contre les chansons sont complètement originales à l'exception d'une seule C'est celle des souris C'est exactement celle du film Ouais. je trouvais que c'était vachement sympa et il y a eu un numéro où on était toutes les deux bluffées c'est qu'il y a toute une scène qui est en noir et blanc et euh, les costumes changent de couleur et deviennent colorés et on est <rire> on, rajoute... <rire> on sait pas comment, on sait, comment ils se ça mais c'est vraiment magique et c'est ça aussi la qualité de la Disney Cruise Line c'est qu'il y a de la magie partout c'est ça et en fait il y a deux représentations par soir et euh, du coup nous on reste quatre jours donc on a quatre spectacles différents et on a hâte de voir les prochains bon maintenant on va aller manger, on vous laisse, Salut. à plus tard je voulais juste vous montrer ça la pixie army puisque euh, à la disney Cruise line il est de coutume que les gens décorent leurs portes et je trouve ça trop mignon ils peuvent mettre du coup des petits présents enfin c'est trop chou non vous trouvez pas non mais regardez moi la beauté de cette chambre trop jolie j'aime trop l'idée moi cette adorable attention que j'ai en rentrant dans ma chambre d'hôtel donc c'est un pliage en serviette avec un petit chocolat de chez Girard Daily. et sur ma porte j'ai trouvé cette carte de la Disney Cruise Line d'une casse member française qu'on a rencontrée avec Elisa pendant qu'on faisait du shopping je vous fais donc le room tour la Pixie Army voici donc ma chambre qui est à l'autre bout de celle d'Elisa donc là on a un espèce de bureau avec des tiroirs qui peut aussi servir de coiffeuse comme vous pouvez le voir c'est mon lit, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de fenêtre dans ma chambre mais bon c'est pas grave ça me perturbe pas comme vous pouvez le voir j'ai déjà installé mes affaires j'aime beaucoup la référence juste ici à Disney qui est discrète là il y a un espace un petit peu canapé là on a une télé voici du coup la salle de bain donc qui est plutôt petite mais bon c'est pas grave on s'en accommodera coucou <rire> j'adore, ils sont trop beaux les produits de la Disney Cruise Line et là, du coup, on a la petite baignoire. Voilà pour le home tour. Je vais aller me coucher et on se retrouve devant. Me revoici la Pixie Army pour une nouvelle journée. Je vous avoue que euh, je ne suis pas hyper emballée par cette expérience je pense que je suis vraiment pas faite pour la croisière je dis pas que c'est un mauvais... je pense pas que ce soit une mauvaise destination ou un mauvais moyen de voyager, je pense juste que ça me correspond pas en fait, mais je suis contente quand même d'être avec Elisa parce qu'honnêtement je me verrais pas vivre cette aventure toute seule et je suis vraiment contente qu'elle soit là, et j'en profite également pour vous demander ici de rendre cette vidéo un petit peu plus interactive pour une prochaine vidéo, mettez moi un maximum de commentaires sur les questions que vous vous posez à propos de la Disney Cruise Line tout ce qui peut être tarif, organisé conseils, euh, ce que vous aimeriez savoir sur le sujet j'aimerais beaucoup vous faire un entre la pixie army et moi sur le sujet à part que je sais pas trop comment le traiter donc n'hésitez pas à me laisser un maximum de vos questions et j'ai hâte d'y répondre dans une prochaine vidéo je vais vous emmener un petit peu dans la suite du bateau découvrir un petit peu de nouvelles choses que je vous ai pas encore montré allons-y donc là du coup je me suis posée à promenade lounge et on va apprendre à dessiner le personnage de donald et là, il est en train de proposer ses précédents dessins Je peux déjà vous dire que mon donade est un peu foiré. Donc, ça, c'est mon donade. Est-ce que vous me trouvez ressemblant ou pas, à la pixel Je ne sais pas quoi en penser. Je vais voir ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas. Je pas le Ce n'est pas coconut cake. Donc, regardez, ils ont fait un stitch. Alors <rires> cool, ça. That? that looks just like you, man. Hello princess. Oh wow. <rires> Donc ça, c'est le bar sur le thème du canard boiteux puisque aujourd'hui, ce soir, on a le spectacle de réponse. Oh, j'adore Regardez-moi cette thématisation. Il y a même un casse qui est en viking, quoi. I've got a dream. Bon bah en fait j'ai fait le tour vite fait, je suis vite repartie parce qu'il y avait un espèce de bingo réponse mais le truc c'est qu'il fallait consommer, il fallait payer et euh, bah moi vu qu'on a bouffe à volonté qui est compris dans notre séjour j'avoue que je vois pas trop l'intérêt de payer pour ça euh, j'ai un petit peu de mal avec le concept donc c'est dommage hein mais euh, je suis repartie j'avoue que je m'ennuie un petit peu sur le bateau donc là c'est plutôt cool puisque comme vous pouvez le voir on peut rencontrer Donald dans une tenue inédite en attendant de voir le spectacle de réponse et il y a une thématisation spéciale de l'espace On se trouve actuellement devant le Walt Disney Theater où il y a une activité de petit avec les casseurs J'ai trois petites ateliers. Il y a celui-ci que j'ai eu à Walt Disney World que je vous ai porté dans un précédent vlog. J'ai porté pour Disney de Dr. Frank, mais que j'ai pas trop envie de garder. Il y a celui-ci qui vient d'un pack, je trouve pas où. Et il y a celui-ci que j'avais acheté à Disneyland Paris et qu'au final j'ai jamais porté. Chapeau de Capitaine Crochet, puisque j'aime pas le personnage de Capitaine Crochet. Et celui-ci que j'avais jamais vu, euh, qui est donc la garde-robe de la Belle et la Bête. Je pense que ça vient d'un pack. Si vous savez, dites-le moi, mais euh, j'aime beaucoup ce qui. Palette, qui est l'un des restaurants et regardez-moi comme c'est magnifique oh bon déjà fait clochette mais genre je veux le même papier peint chez moi en fait, est-ce qu'il est possible d'acheter le papier peint sur le bateau tu penses <rire> c'est beaucoup trop joli j'adore que tu veux dire quelques mots après l'arrivée au karaoké c'est une expérience incroyable ouais, <rire> moi. Moi. Je suis toute émue. je voudrais remercier mes parents, Walt Disney, <rire> ma sœur qui m'a soutenue Suite à cette émission, suite à cette <rire> performance absolument incroyable Mais c'était quand même assez fou de <rire> chanter en anglais, enfin, moi personnellement j'avais jamais fait de karaoké de ma vie Et en anglais c'est quand même chouette. Donc euh, on s'excuse euh, d'avoir vos oreilles, <rire> parce qu'elles vont prendre cher ouais, c'est bien barré Si vous regardez là, en fait vous avez que des, euh, des motifs en forme de pinceau J'adore, enfin ce restaurant est trop joli en fait Et genre le menu Il bouge Il est en 3D, j'adore Je suis en train de faire la queue pour Mickey euh, qui est en tenue de smoking ce soir. Je viens de rentrer dans la chambre ma pixie army, regardez ce que je retrouve c'est fait avec des pétales de rose, c'est beaucoup trop mignon j'avais envie de vous faire un retour un peu détaillé de cette seconde journée puisque comme vous avez pu le voir jusqu'à présent j'étais pas hyper satisfaite de cette expérience, pour cette seconde journée donc du coup on a été à Key West, on a fait un petit tour euh... De 2 heures dans la ville Avec une petite promenade en plus Après ça on est parti se poser aux piscines Et euh, j'étais un petit peu frustrée Parce que j'ai raté un truc Qui m'intéressait vraiment puisqu'il s'agissait D'un tour de bateau Mais en imagineering c'est à dire qu'on vous expliquait un peu Tous les coulisses et c'était la seule fois Où c'était proposé et c'est assez mal renseigné Du coup j'étais très déçue parce que si j'avais su J'aurais loupé ça sous aucun prétexte J'ai pu aussi profiter des interactions qu'il y a Avec les cast members et ça c'est aussi génial Et ça fait pour moi partie entièrement de la magie on a mangé au Animators Palette qui est un restaurant que j'ai beaucoup aimé et euh, avant ça on a vu le spectacle Réponse, si vous voulez voir ce genre de spectacle il faut être sur les croisières puisque ce sont des spectacles uniques en leur genre et honnêtement euh, c'était de la folie furieuse ce spectacle, il était incroyable pour moi, il a clairement le niveau d'un Mogador ou euh, de Londres ou même de Broadway, euh, c'était assez fou, ça a duré 1h10, toutes les chansons du film étaient présentes mais pas que puisqu'il y avait également euh, des chansons originales par exemple, l'introduction était racontée par Flynn Rider, la scène des lanternes était absolument sublime puisque les lanternes traversaient la pièce et tout, c'était très émouvant, très bien fait, enfin les performances sont sont géniaux. Si jamais un jour vous avez la chance de faire une Disney Cruise Line, vous êtes obligé de faire ce genre de spectacle parce que c'est une expérience à part entière. En fait, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Je vais aller faire de dos et je reviens avec une nouvelle tenue. Bon, ma Pixie Army aujourd'hui c'est journée pirate sur euh, la Disney Cruise Line, ce qui explique un petit peu cette tenue un petit peu particulière. Alors ils nous ont donné ce petit bandana que vous pouvez voir juste ici et euh, moi j'ai essayé de me faire des tresses. Alors j'ai fait un petit peu à la rage pour tout vous dire. J'ai mon collier Ohana Miss Family qui m'a été offert par une de la Pixie Army. Et là un Pareo Lilo Stitch euh, qu'on a acheté à Nassau avec Elisa Et donc voilà notre petite Elisa Un ah, yobo, la piscine C'est tout à fait adapté Alors du coup, euh, comment est-ce que tu as choisi ta t'habiller aujourd'hui bah, Je voulais un rappel de couleurs des couleurs de Jack Sparrow Alors après avoir passé plusieurs heures sur une photo de Jack Sparrow Et voilà, je suis très euh, contente bah, Surtout qu'en plus toi as réussi à rencontrer Jack Sparrow Ouais, et ça je suis trop contente t as pu échanger un petit peu avec lui, t'as dit quoi Oui, il m'a dit qu'il était très content d'être sur un bateau Parce qu'il adore être sur l'eau <rire> donc là, on est en train d'attendre le show pour euh, la pirate partie. Le problème, c'est qu'il y a de la pluie, donc du coup, on ne sait pas si le d'artifice va être maintenu. En tout cas, pour le spectacle, du coup, euh, nous on est abrités, les personnages ne sortent pas. le Mickey House. Je suis prête à crier avec moi, enfin, à pousser un énorme coup de gueule pour moi. J'ai été frustrée une bonne partie euh, de la croisière parce qu'il y a plein de trucs qui ne font pas pris mais alors que le spectacle pour moi c'est vraiment le plus amusant. C'est euh, vrai que c'est archi. <rire> D'accord, c'est parce... pas du tout à la hauteur de ce que c'est faire Disney. Bon là, malheureusement, en plus, il pleuvait, donc c'est peut-être pas non plus euh, super facile pour eux. Ça, je veux bien comprendre. Mais sur le principe même, le fait qu'il n'y ait pas euh, Jack Sparrow, dans un spectacle qui s'appelle Pirates des Caraïbes, dans les Caraïbes. Non, mais ça, on est complètement d'accord, en fait. Il n'y avait possible. que euh, Dingo, Tiki Tag et Mini, en plus, des pirates qui dansaient sur des musiques techno qui n'avaient rien à voir avec les pirates. Mickey ne s'est pas pointé, genre pourquoi Il paraît que ça cause de la pluie, mais euh... Enfin pour les autres étaient là, surtout qu'en plus on a réussi à avoir le plus d'artifice. Une autre chose que je reproche euh, à la croisière, c'est qu'à part ces personnages-là, il y a quasiment personne. Je J'aimerais bien qu'il y ait un mélange de personnages. J'aurais aimé qu'il y ait une intrigue, quelque chose. Enfin, surtout que le spectacle, de l'a dit, on s'est tous habillés en pire, on se à fond et avoir juste ça, c'est hyper Ouais. Surtout que tu m'expliquais qu'il y avait une autre version, oui, euh, la version du Disney Fantasy, donc un autre bateau de la Disney Cruise Line. Euh, un spectacle aussi Pirates in the Caribbean et ça n'a rien à voir en fait, c'est un vrai scénario. Il y a Jack Sparrow, il y a Mickey, il y a une histoire qui nous est racontée et c'est magique, moi j'ai pleuré quand j'ai vu ce spectacle et là autant vous dire que, <rire> que là il y a un rien de superbe. Cool. Là maintenant on est à l'Animator's Palace et du coup on remonte dans ce restaurant et ce qui est marrant c'est qu'on a un menu sur le thème du de terrain des Caraïbes et le décor du restaurant est également sur le thème du de des Caraïbes. Allez, Alors déjà première déception Puisqu'il faut savoir que normalement il y a une animation spéciale Où on dessine des personnages et qu'ils s'animent à l'écran Donc voici une animation que j'avais très envie de faire Et au final, euh, bah que Walou. Je me préparais à descendre sous la barre Et tout, à aller le plus bas possible Et en fait rien du tout, en fait En euh, temps une chanson on tournait tous autour Genre la barre il a levé, il a descendait, enfin aucun intérêt Donc euh, Encore une frustration Ça tombe bien parce que je vais prendre des photos avec eux. Hello Hello pirates! Yo ho! Au <laughs> revoir! La petite service au soir, personne normale, ce sont des guests normandes, juste hyper bien -hier. La Pixie Army alors dernier jour de troisième, je sais que c'est un petit peu triste. Aujourd'hui on se retrouve assez tard, il est 7h passé, presque 7h30, dans des tenues un petit peu chicos. Euh, et en fait le truc c'est que normalement c'est censé être soirée justement dress code, chic etc. Et on est les deux sacs du bateau à être <rire> Et C'est la première fois que ça m'arrive d'habitude quand il y avait les soirées à sur les bateaux. Mais euh, les américaines elles sont mais, sur leur 31. Euh, habillé comme dans des mariages de luxe, etc, robe oh, bleue très très très chic et là bah j'ai <rire> ouais, On s'est dit qu'on qu allait faire péter les paillettes, qu'on allait tout donner et en fait on est tout seul, limite on se demande si on n'a pas raté la bonne soirée parce que bah on ne prend pas se soirée Aujourd'hui on a passé la journée à Castaway Cay mais je vous en parle pas parce que vous verrez ça dans une autre vidéo et surtout on sort du spectacle comme Pro C'est un Dreamstub Dreams Ok, est du spectacle dreams. <rire> euh, qui était avec différents personnages Disney, c'est que été surtout éblouie par la fébrile parce que c'est un personnage Disney que j'ai jamais eu l'occasion de voir en vrai. Fait. Et donc l'histoire en gros, c'est une petite fille qui euh, est très fan de Disney, donc elle a une chambre qui est remplie d'items Disney, mmh. là-dedans. Et en fait, euh, cette petite fille a fait le rêve de voler et euh, elle n'y arrive pas, et donc du coup, ils ont un tous les personnages Disney vraiment référés. Donc on a différents personnages Disney, on a euh, La Belle et la Bête, Aladdin. il euh, y a Peter Pan qui est toujours chaud. Euh, la vu l'arrêt des neiges. Moi honnêtement j'ai été éblouie par la performance de la fille qui a fait l'arrêt des neiges. Euh, celle qui changeait. Ah bah c'est ça que j'aime, ai ah ouais, ouais je trouvais que sa voix était. Euh, et je crois qu'elle avait un problème, elle avait. Oui elle avait un problème de micro je pense mais elle avait une voix. Une voix incroyable. Euh, mais toi t'as pas non, non Mais je pense qu'on n'était pas d'accord parce que moi par contre j'ai pas du tout aimé le royaume alors que je t'ai vu euh, avoir ce qu'elle était là j'ai surtout aimé aussi euh, la belle et la bête parce que c'est pas tous les jours qu'on voit la bête euh, en bête <rire> et, euh, et ils ont refait la scène de bal et c'était super chouette et d'ailleurs mention euh, spéciale aussi pour euh, lumière euh, big ben et, euh, et madame samova qui était hyper bien fait non j'ai pas du tout c'est vrai c'est trop bizarre ils avaient la bouche articulée j'ai pas aimé ah, mais ils avaient en plus le truc c'est qu'on jouait à où elle chantait et elle avait des bugs au niveau des yeux et qu'elle l'on Donc c'est vraiment la petite sirène aussi c'était Ouais, ça la petite sirène c'était fou parce qu'elle était en tenue de sirène Et on a eu Cinderella bis, enfin on a vu son brillant qu'on avait déjà eu ce soir Le programme de ce soir, c'est là on est en train de faire la queue pour Mickey en tenue de Capitaine Parce qu'il était hors de question que je n'aille pas le revoir une dernière fois Et après on mange au restaurant Réponse qu'on n'a jamais fait et qu'on a très très hâte de voir Moi, la beauté de ce restaurant, la dessert. Hello, how are you? Thank you very much. There you go, nice. To meet you. Wow. On termine en beauté ce soir. Oh là là, la vache. Ah? Wow. C'est beaucoup trop beau. Alors le moindre détail a été pensé, c'est exactement ce que j'aime chez Disney. Regardez-moi cette beauté absolue! C'est magnifique! Et en fait, le truc qui est drôle, c'est que on partage la table avec deux personnes, et ce soir, le mec fait sa demande en mariage et on va être juste à côté, c'est trop bien! Your oh, birthday dreams are the best. They sure are. After all, everyone's got a dream. Take me for example. <laughs> <laughs> <laughs> I'm a licious wheeze. I spear the Colonel Terry and as wise. My hands are not the cleanest. But despite my evil look and my temper and my bond, I heard that you also love unicorns, as do I, And I'd like to introduce you Welcome to a couple of my friends. But well, they're very shy. <laughs> this is Ulysses, and this is Eunice, and they send you their love. <laughs> bye bye, my friends. Come to Corona anytime. Now, like it's like within like minutes. Like I met you, and then I've now come back to you're now. Yes. <laughs> <laughs> Congratulations. How exciting! So happy. Woo! C'est compliqué parce que objectivement je dirais que c'est pas terrible euh, Mais personnellement j'ai trop adoré Donc euh, je suis un peu le cul entre deux chaises Disney Magic c'est pas du tout le meilleur bateau Donc euh, si vous euh, la Pixie Army ça vous tente une croisière Disney euh, Ne prenez pas celui-là Choisissez plutôt <rire> le Disney Fantasy ou le Disney Dream Voilà euh, Ou un des nouveaux bateaux qui, qui vont sortir euh, dans les années à venir Moi j'ai été vraiment mitigée sur cette expérience parce que j'en fait, attendais beaucoup euh, J'avais suivi les aventures de deux blogueuses sur la Disney Cruise Line et Ça avait l'air absolument merveilleux du coup je m'étais fait tout un film dans ma tête J'imaginais qu'il allait avoir des animations Disney tout le temps Des personnages Disney, peut-être même des personnages rares, des spectacles de ouf et tout Alors il y a certaines choses qui m'ont beaucoup plu comme les spectacles euh, on en a eu 3 sur 4 qui étaient super. On n'a pas fait le quatrième, donc on ne peut pas se dire. Le quatrième, c'était un spectacle de magie hors Disney. Voilà, donc ça ne nous intéressait pas. L'expérience des restaurants était vraiment cool, en particulier celle de réponse ce soir. Franchement, euh, toi comme moi, on a adoré. Et c'était vraiment un restaurant qui était hyper bien thématisé mais en plus de ça il y avait un spectacle en fait. Tout était vraiment animé, il y avait les personnages, enfin c'était hyper convivial, enfin ça c'était vraiment cool. C'est ce que j'expliquais à Elisa tout à l'heure en fait, c'est que euh, moi aujourd'hui j'ai vraiment passé une très très bonne journée. Et du coup mon avis repart un petit peu à la hausse sur la Disney Cruise Line mais de façon globale, générale et je pense euh, assez objective. Les animations étaient vraiment pas top, en particulier pour les adultes fans de Disney, il n'y a absolument rien pour les enfants ils sont bien bien servis à ce niveau là parce qu'il y a plein de choses mais alors pour nous euh, grand n'importe quoi plein de choses étaient très mal organisées il y a eu des spectacles qui ont été organisés enfin spectacle entre énormes guillemets le spectacle d'ouverture, euh, le spectacle de la Pirate Night extrêmement déçu par la Pirate Night qui était franchement enfin moi je m'attendais à vraiment beaucoup plus et toi c'est pour le spectacle de ce soir que tu as été déçu Bah normalement je sais que. Il y a un spectacle de clôture où les personnages gênent dans la c'est à dire le, le hall de, du bateau ou, ou, qui est le, l'espace le, le, principal en fait, l'espace de rencontre euh, et il y a un petit spectacle, voilà les personnages, il y a de la musique, il y a de l'émotion euh, voilà et là il n'y avait rien du tout parce qu'ils ont plutôt choisi de faire venir les personnages pour qu'on puisse prendre des photos avec eux pendant 15-20 minutes moi je, ça ne me fait pas voilà. <rire> Bah, en fait, moi j'adore les rencontres de personnages et je trouve que le principe de pouvoir prendre des photos hyper rapidement avec plein de personnages que t'as pas pu voir pendant tous ces jours, c'est super intéressant. Ce que je déplore, c'est que bah du coup, c'est vraiment à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, t'as pas le temps d'interagir avec ton personnage. Pour certains, on avait le droit qu'à une photo parce qu'il fallait aller hyper vite et c'était un peu déshumanisant au possible. Et... En fait à la fin il y a juste une musique et ils sont partis les uns après les autres C'est vrai que ça manquait un petit peu de magie Maintenant comme je le disais à Elisa tout à l'heure, moi je m'attendais pas à plus en fait Parce que comme j'ai été déçue pendant trois jours, je me suis dit que bah, je m'étais préparée psychologiquement Le côté positif c'est que le, la soirée pirate, on l'a quand même eu malgré tout On a eu le feu d'artifice alors que vu les troncs d'eau qui tombaient, on aurait pu ne rien avoir du tout parce qu'on nous a dit que dans ce genre de circonstances, normalement, ils font un mini-show intérieur. Donc ça aurait été super, super décevant. Donc même si... Euh, le show était euh, décevant lui-même, au moins on a eu voilà, le feu d'artifice. C'est ça. Je suis assez d'accord et je pense que tu soulèves un point qui est super important et que j'ai failli oublier en plus. C'est que par contre, la grosse surprise positive, c'est l'implication des cast members sur le bateau. Euh, qui vraiment rend l'expérience magique. Euh, moi je pense par exemple à mon homme de chambre qui était absolument un amour adorable euh, qui m'a ramené là d'ailleurs de l'après-soleil parce que je suis rouge comme une écrevisse euh, nous on a rencontré des casse-members françaises donc euh, principalement dans les boutiques et au guest service qui étaient absolument adorables. donc on a pu échanger avec elle etc tous les jours dans la chambre il y avait un pliage, une serviette Enfin, il y a un service, il y a quelque chose et puis bah, les casse-members sont vraiment à fond on sent qu'ils veulent vraiment nous faire plaisir et ça, ça fait vraiment partie de la magie <rire> Donc voilà la Pixie Army, vous avez eu nos deux avis, j'espère que ce vlog vous aura plu, que, que nos vacances vous auront plu, euh, en tout cas nous on est un peu triste de rentrer en France après toutes ces belles aventures mais bon toutes les bonnes choses ont une fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire également pour me dire si euh, la Disney Cruise Line c'est un truc qui vous tenterait ou pas du tout et euh, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Salut la Pixie Army, tu le fais avec moi ouais. bisous bisous bisous. Merci.